Bonjour à tous, je vous retrouve pour le tirage des énergies générales et sentimentales donc de, du mois de décembre pour tous les scorpions. Donc sachez que c'est aussi des ascendants, les lunes en scorpion, Vénus en scorpion, ça fait du monde. Donc sachez qu'aussi, si ça ne vous correspond pas, attendez de voir les énergies du mois de décembre. Vous pourrez en conclure ce qui correspondra le plus, soit l'ascendant, le signe solaire ou le signe lunaire. Mais il est évident qu'il y a des fois des informations un petit peu par-ci, par-là, que vous devez prendre en compte. Donc, tendez l'oreille, mais sans vous attacher vraiment à la situation, puisque c'est général. Alors, pour les scorpions, déjà, je tire une carte. Ah, romper ah, rompez, oh, rompez vos voeux de pauvreté. Ah, ah, ça, c'est pas mal, c'est la première fois que je vois ça. Donc, il y a une notion, euh, vœu de pauvreté, peut-être le don, le bénévolat vous ferait du bien, parce que c'est comme ça que vous allez attirer l'abondance. En étant généreux avec les autres, avec la terre, en faisant preuve de compassion, de générosité, vous allez recevoir deux fois plus. Voilà, on va vous récompenser. Et là, j'ai rompé vos vœux de pauvreté. Alors, il y a euh, l'EFT, vous tapez EFT, vœux de pauvreté, sur Internet, vous allez trouver des vidéos gratuites. Pour justement contrer ce vœu de pauvreté qui a été euh, scellé dans une autre vie parce que euh, vous avez essayé peut-être, euh, je ne sais pas, vous allez dire euh, un jour je ne mérite pas. Donc faites attention à vos mots, faites attention quand vous jurez quelque chose parce que ça peut euh, vous impacter dans les vies d'après et justement vous donner des blocages. Alors... « Il n'existe aucune raison de souffrir ou de se sacrifier. Choisissez de vous libérer de tout vœu de pauvreté ou d'abnégation que vous pourriez avoir fait consciemment ou pas dans quelque vie que ce soit. » Ça peut être même sur, dans cette vie. « Les effets de ces vœux seront alors annulés pour toutes les personnes concernées pour toujours et à jamais. » Donc là, il y en a qui ne sont pas conscients, qui euh, pensent qu'ils sont passés à travers, mais que ça vient de leur vie antérieure où vous avez consciemment dit quelque chose et là, il y a des répercussions dans cette vie, c'est-à-dire que vous subissez cette pauvreté, vous n'avez pas l'estime, la reconnaissance, la valeur voilà, euh, à votre travail, vous avez toujours des problèmes, vous avez toujours des dettes, c'est pour ça. Voilà. Si vous n'aviez pas fait de, de, de pauvreté, aujourd'hui vous serez peut-être dans une autre place, une autre situation et c'est pour ça que vous devez comprendre quelque chose, c'est de l'annuler. Donc d'arrêter d'être, de dire « ok, je ne mérite rien ». Je mérite le moins bien. faut arrêter tout ça. faut dire stop. Donc, comme je vous ai dit, c'est EFT à taper. Il y a des, il y a, Je l'ai fait à un moment donné. Il faut taper, tapoter, par exemple, sur là. Tapoter à des points stratégiques et le faire plus, sur plusieurs jours. Euh, c'est gratos, en plus. Ça ne coûte rien. Et il y a des vœux de sacrifice, il y a des vœux de célibat, il y a des vœux de chasteté, il y a des vœux de, voilà, de ne pas appartenir à une religion. Donc, voilà, faites attention à tout ce que vous avez, euh, euh, dont vous n'êtes pas conscient, d'ailleurs. Ce n'est pas possible d'être conscient de quelque chose, mais en général, euh, sauf d'avoir fait peut-être un, un, une programmation euh, avec quelqu'un qui, qui aurait tapé dans vos énergies karmiques. Voilà, voilà. Euh, qui aurait regardé ce qui se passait. Moi, je peux le regarder, hein, à titre personnel, je peux regarder vos voeux. Mais pauvreté, c'est n'est pas bien, hein, parce que vous allez avoir que des soucis. Si vous êtes bien dans votre vie, c'est que justement, tout ça, c'est réglé. Hein. Tout ça, c'est réglé, vous avez bien avancé. Si vous souffrez, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Il y a une leçon karmique. Allez, on y va, pour le tirage des scorpions. Bateau, voyage, solution. Pour mes amis scorpions, c'est peut-être une nouvelle aventure, c'est peut-être un voyage, un déplacement. Euh, L'idée, au fait, d'une nouvelle aventure, d'un nouveau parcours. L'effet aussi que c'est long, hein, le bateau, c'est le parcours est long, le parcours est lent, mais il va, il avance. Euh, vous allez trouver une solution, de toute façon, sur votre chemin. La, so la solution va apparaître, en fait. Même peut-être pour partir, voyager ou déménager. Alors, les scorpions ascendant lune. Alors, mes amis scorpions, sur le mois de décembre, on a, oups, l'électricité. Non, ça, ça, je ne sais pas ce que ça veut dire pour l'instant. Il y a une ouverture, donc ça, c'est positif plutôt, et une ouverture 1, 2, 3. Donc, début de mois, il y a quand même, je pense, un élément qui est un peu qui arrive de manière inattendue, une prise de conscience, une idée, justement peut-être cette notion d'idée, de solution, qui va s'ouvrir à vous et qui va continuer dans euh, les semaines et les jours qui arrivent. Il euh, y a une offre qui est valable sur plusieurs jours et il y a aussi une opportunité d'ouvrir votre conscience vers quelque chose de nouveau. Moi, euh, ouais, j'ai peut-être aussi le, le fait de rompre ce, ce, ce vœu de pauvreté qui va vous ouvrir des portes, et sur plusieurs sur plusieurs jours et plusieurs semaines et même peut-être plusieurs mois ou il y a une offre qui va demander un petit peu de patience, ça, ça dépend peut-être une offre qui arrive de manière inattendue qui va vous donner euh, des fruits plus tard donc les énergies sont positives sur vous quand même, hein. c'est comme une euh, prise de conscience qui a une ouverture sur plusieurs jours alors euh, professionnellement on a encore en main, hein, le voyage, le déplacement la surprise l'inattendu un voyage professionnel et on va vous donner un coup de main. On va vous donner... Euh... Alors, j'ai un voyage professionnel, j'ai un déplacement. Alors, est-ce que c'est pour les vacances Peut-être. Une offre ici euh, qui vient par surprise de voyage pour ceux qui cherchent à partir en vacances. Euh, une connexion avec l'étranger aussi de manière inattendue avec une offre derrière et une offre de... Une offre de quelqu'un, je ne sais pas si c'est sentimental ou professionnel, vraiment, parce qu'il y a la rose, quand même, la rose, c'est vraiment une belle attention. Début de mois, rapidité, déclenchement, décollage, tout le monde, euh, voilà, il y a une prise de conscience ici qui arrive rapidement. Euh, invitation, à une opportunité que vous n'attendiez plus, une porte qui vraiment va s'ouvrir vers quelque chose de nouveau. Et de la générosité de la part de quelqu'un de la une proposition sympathique une proposition qui va vous faire plaisir en tout cas et ça peut être lié vraiment à un voyage qui arrive alors, pour du professionnel en rapport avec votre travail ou peut-être pour des vacances puisque voilà il euh, y a une notion de douceur à la fin du mois de décembre de voyage et de surprise donc bien, bien, bien, c'est bien euh, matériellement pour les poissons euh, pas, pour les scorpions pardon Silence, uh -huh. matériel, rencontre et encore désir. Uh -huh. Matériel, vous allez euh, donc ne pas parler pour l'instant au début, ne pas parler de la situation matérielle, de la situation euh, qui, euh, qui est en rapport avec des désirs en fait. Vous allez parler peut-être avec votre partenaire d'un désir profond. Et qui engage donc, du coup, votre argent. Hein, est, on est dans le domaine matériel. Par exemple, je veux fonder quelque chose avec toi. Euh, je rencontre quelqu'un ici qui m'aide pour réaliser mes désirs au niveau, au niveau matériel. Par contre, je n'en parle pas au début du mois, mais je rencontre quelqu'un qui va m'aider à réaliser ce que je veux. Euh, il y a un silence au niveau matériel. Donc, peut-être qu'il n'est pas... Euh, très, comment dire, conseillé de parler de vos désirs matériels, de vos réalisations, de vos projets, euh, sur le début du mois en tout cas. Puis après vient une explication, une rencontre avec quelqu'un, euh, peut-être sur le plan du couple, hein, je vois bien un couple qui décide de faire ce qu'il veut vraiment, euh, de parler vraiment de, de votre potentiel, ce que vous voulez faire dans votre couple réalisé comme, comme projet à deux. Oh, c'est très rigolo. C'est marrant parce que j'ai pensé à, à regarder les chiffres. Je vois 3 d'un côté et la 6 de l'autre. Et là, j'ai le 36. C'est marrant, ça décortique. Le 36 décortique le 3 et le 6. Donc, silence aussi. On me dit silence si vous avez une rencontre importante sur ce mois qui concerne l'amour, l'argent. Je ne sais pas. En tout cas, il y a, a quelqu'un ici dans l'histoire et qui répondra à vos désirs. OK euh, ok, sentimentalement. sentimentalement, les scorpions. On a le noir, donc le cachet, l'ombre, euh, tranché avec le noir, c'est bien. Et on a une naissance sur 1 et 2, c'est marrant. 1, 2. Il y a vraiment une naissance d'une relation ici. On arrête de se voiler la face, on arrête de se mentir, on arrête... Les cachoteries et on commence quelque chose de nouveau ici. Il y a une prise de conscience. Ok, Il y a un changement radical. Vous arrêtez avec le noir, le sombre, l'occulte. Vous arrêtez avec ça et ça va vous porter du bonheur parce qu'il y a une nouvelle situation qui arrive. Vous coupez. Alors, il y en a qui vont arrêter peut-être de manifester des choses un peu sombres, en fait, on va dire. Un petit peu sombres on ne veut pas s'avouer. Hein, voilà. Quelqu'un qui est dans le silence, qui se tait. Euh, des comportements qui sont dans l'ombre, hein, qui sont cachés, des relations cachées. On tranche avec ça, on arrête, réveille et puis on a une nouvelle relation, une nouvelle, un nouvel espoir, une nouvelle idée pour concrétiser une relation. Peut-être aussi, ça a été difficile pour concrétiser euh, une grossesse et là, ça va le devenir. En fait, c'est comme si vous arrêtiez un comportement toxique, euh, une habitude ou une façon de penser négative qui fait que vous vous réveillez à quelque chose d'autre. Au niveau sentimental, ça peut déclencher justement de tomber enceinte. Si jamais vous étiez préoccupé par autre chose ces derniers temps, vous, vous allez arrêter d'être préoccupé. Vous changez radicalement votre, votre façon de faire et euh, d'agir. Et du coup, vous allez avoir une nouvelle situation sentimentale. Ça peut être l'apparition d'un bébé, bien évidemment. OK, on va dire que tout d'un coup... Alors, c'est vrai que je... <rire> de temps en temps, j'y pense... Tout d'un coup, il y a un voyage ici dont vous ne devez pas parler aux autres parce que c'est encore caché. Euh, c'est une prise de conscience que vous devez partir. Euh, il y a un voyage qui n'est pas dit, qui n'est pas dévoilé. Il y a des choses qui ne sont pas dévoilées, mais je pense que c'est ça. Euh... On me dit de terre, de terre, l'envie d'avancer, l'envie de voyager, l'envie de partir. Silence noir, silence caché, silence. Il y a un voyage soudain, il y a un déclenchement ici sur ce mois de, de décembre. Euh, mais forcément quelque chose ne doit pas être dévoilé par rapport à ce voyage. Je ne sais pas si ce n'est pas un voyage secret, ce n'est pas quelque chose que vous devez dévoiler à votre proche, à vos proches, euh, que vous devez garder pour vous. Enfin, je ne sais pas. À moins que. Oh punaise. Non, je ne veux pas dire ça. Alors, non, j'avais quelque chose d'autre, mais non, ça ne correspond pas. Parce que là, vraiment, j'ai un comme un accident, voyez, un choc. Mais euh, non, moi je pense que c'est silence. Gardez pour vous euh, tout ce qui est positif pour vous. Alors, opportunité euh, inattendue de rencontre et de transformer votre vie. D'accord Opportunité inattendue de parler et de changer de comportement dans cette relation. 1, 2, 3. Ce que j'ai attendu, oh yes, ce que j'ai attendu depuis quelque temps, on va me l'offrir en fait. On va m'offrir mes désirs, désirs d'enfant, les désirs des chakras sacrés, d'intimité. On va me l'offrir ici, ce, qu a, ce que j'ai attendu. C'est très joli finalement. J'ai attendu longtemps quelqu'un ici de généreux et je vais l'avoir. Je vais avoir celui qui répond à mes désirs. Désir d'enfanter, désir de construire, désir de relations nouvelles. Voilà, il y a vraiment une opportunité pour vous de changer quelque chose du tout au tout. Et de sortir de, cette, de ce secret, de cette relation un peu cachée. Ou, voilà, de manière à vous départir du négatif, on va dire. Ok, allez, continue. Oh là, j'ai été longue. Alors, message pour le domaine sentimental pour les Scorpions mois de euh, mois de décembre. <coughs> Changement imminent. On le retrouve là et confusion d'hôtes. Voilà. Vous allez passer du coq à l'âne. Vous allez passer de l'ombre à la lumière. Je retrouve ça, en fait. Je retrouve l'énergie du noir qui éclaircit les choses. En fait, on arrête d'être dans le noir. On arrête de se voiler la face et on est dans la prise de conscience. Chiffre 1, commencement. On arrête d'être confus et on commence à comprendre les choses et à les, à, à les appliquer. Alors, le domaine sentimental, ouais. peut-être que vous aviez l'habitude de faire quelque chose, que vous n'étiez pas conscient que ce n'était pas bon, euh, et que là, ça y est, hop, ça y est, il y a une idée, il y a quelque chose comme ça. Il hein. y a une idée qui vient délivrer, en fait, une situation. Vous avez la tendance à faire toujours euh, des répétitions de schéma, des choses qui arri arrivent sans arrêt, et vous ne comprenez pas. Ben pourquoi Parce que vous n'aviez pas la solution, tout simplement. Et là, va, vous allez la voir, on va vous la montrer. Situation actuelle, les oppositions. Ok. Alors, regardez, réponse déjà en soi que des fois, on ne voit pas. On a la solution en soi, mais on ne le sait pas. Des fois, on refoule un petit peu cette solution. On ne veut pas la voir. On la garde pour nous parce qu'on se dit qu'on se trompe. J'ai encore le chiffre 36. C'est marrant. 3 et 6 euh, alors, ça peut être positif dans le sens, oui, vous, vous avez au fond de vous des réponses à vos questions et vous savez qu'il euh, y a une solution qui va apparaître, qui va faire que vous allez bien vous en sortir. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui refoule. Moi, j'aurais tendance à dire que des fois, c'est négatif dans ce sens-là. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à voir la vérité, mais vous le savez au fond et ça peut vous faire mal. On a le travail d'entreprise. Ça peut concerner une relation par le travail, vous allez devoir faire un travail sur vous, ou vous êtes trop dans le travail, par exemple, il y a une évidence. Donc là, oui, non, c'est en osmose, en fait. Une évidence, oups, la dispute. Il y a une évidence qui va mener euh, sur le chemin de la dispute, c'est-à-dire que vous savez que l'autre, par exemple, a tort, c'est une évidence... Cette personne travaille trop, vous travaillez trop, vous êtes dans une relation par le travail. Il y a des disputes qui en ressortent. C'est pour ça qu'il y a un changement imminent, c'est-à-dire que vous avez l'évidence que cette personne, tout le temps, ne répond pas à vos attentes, par exemple. Et qu'il faut vraiment travailler sur vous pour changer ça. Les disputes potentielles exacerbées et liens de vie antérieure Donc, c'est pas facile, facile. Euh, C'est pas facile, il va falloir vous défendre, il va falloir vous faire passer avant, vous avez peut-être quelque chose à faire sur le travail euh, et à moins vous consacrer à cette relation parce que l'évidence fera qu'un jour vous aurez raison hein, d'une certaine manière. Mais attention quand même à ces disputes hein, puisque euh, si vous êtes si sûr de vous que les choses doivent se passer de telle façon, faites confiance, point final. Parce que là, il y a des disputes qui en ressortent, ça veut dire qu'il y en a un des deux qui se trompe. Il y en a un des deux qui ne regarde pas au fond de lui, voyez. Euh, Peut-être que vous êtes trop consacré à votre travail ou que vous ne travaillez pas assez. Au contraire, vous avez un manque de travail qui, euh, alors que vous avez des ressources à développer. Vous allez plutôt vous consacrer à votre potentiel, à vos dons, à vos talents cachés. C'est un lien de vie antérieure, certes, mais ça ne veut pas dire que c'est un lien qui va durer éternellement. C'est pareil. Hein? ça peut-être un lien qui est de passage dans votre vie pour vous faire comprendre, justement, que vous, avez, vous méritez mieux ou pour vous faire comprendre qu'il y a une évidence par rapport à cette relation, qu'il y a toujours des disputes. Euh, un petit peu... Euh, ouais, corps physique souffrant. Donc, ouais, il faudra faire attention, vraiment, mes, mes amis, euh, à ne pas refouler, enfin, une, une vérité. Une vérité que vous vous cachez le noir, là, le noir, et à transformer votre façon de faire pour attirer autre chose, autrement, un renouveau, ok Parce que là, vous allez risquer d'en souffrir. Si vous souffrez sur le plan énergétique, euh, douleur, physique, c'est le corps qui somatise ce que vous n'arrivez arrivez pas à voir vous-même, que vous refoulez au fond de vous, ok S'il y a une dispute avec ce lien, c'est que peut-être, justement, euh, ça vous dit de vous comporter d'une autre manière, ok donc, euh, faites attention. Faites attention, prudence. Prenez soin de vous. Et on a le temps. Donc, si vous avez une question par rapport à du temps, c'est souvent le message qui est important sur la carte hein, en décembre. Pour les scorpions. Ouais, changement par rapport à l'ombre. Vous hein, voyez, c'est ça. Passer de l'ombre à la lumière. On a la Vierge. Ah, il va falloir récolter il y a six semaines ou six mois. Le mois... Ci, 6, c'est le mois de juin, c'est aussi le signe des vierges, ici, le sixième, ouais. Euh, donc, pendant le, le, la, le signe des vierges, il y a des réponses sur le mois de juin. Et en même temps, euh, récolter. oh là là, ce que vous allez semer, vous allez récolter. Donc, il y a six semaines ou six mois par rapport à votre question. Euh, ce n'est pas forcément le cas, mais j'ai envie de vous dire que vous allez avoir ce que vous récoltez, ce que vous avez semé, vous allez le récolter, ok Ouais. Si vous semez un bon état d'esprit, un changement de comportement, voilà, prise de conscience ici, vous allez arrêter quelque chose pour commencer autre chose avec la personne ou par exemple arrêter d'être toujours dans la dispute à cause de cette personne. C'est une évidence, mais vous le refoulez. Voilà, je vous fais de gros bisous, passez un bon mois de décembre. Merci à tous. Bye bye.